2, 3 Oh Calmez votre joie, là Merci, Naël. Palette Merci, Naël. Palette pardon. Merci, Naël, pour les 17 mois. Merci beaucoup Hello, Wolf Wolf, merci beaucoup pour euh, ton follow. Merci, Naël. Bonsoir tout le monde, comment ça va Aïe J'ai mal au nez J'ai mal au nez J'ai mal au nez Voilà comment ça va, j'ai mal au nez. Bonjour Oh le burst Le petit Lord, palette. palette. Saute. Oh bah ça, c'était pas ouf. On va pas se mentir, pas se mentir. Ok. un peu bizarre. Je connais pas du tout DVD. Bah, tu as une description DVD assez... Claire et concise. Avec... Hmm. Non arrêtez de réparer, je suis un tueur C'est pas gentil hein Il me fait marrer Non, le hit gratuit, le hit gratuit. Palette, me fait tomber la palette Non non Non okay. Ah, allez, salut Vanos euh... on va pas euh, tunnel l'autre, c'est pas le cas de la maison Et la petite Qui ne sert à rien parce qu'il n'y a pas eu Ah non c'est elle qui avait burst Le burst le berst. Franchement, je devrais arrêter avec la... La perc de... du début de Nemesis. Youhou Je suis un gros ok. Tu t'attends, toi aussi t'attends quelqu'un. Je comprends, merci d'ripo. Pour les 7 mois, merci infiniment. Très très grand cet C'est hyper stylé. Mais vous êtes tous les deux pas bien hein. Et bientôt tous les trois. On hein. <rire> va être au pression. Hein. Non, oh. j'ai confondu la télé moteur. Mais c'est pour ça que. C'est pas moi qui ai réparé moteur. Mmh. Et demain. Et demain. Ah, ok, c'est bon ça, ça c'est bon. On l'a refait. Ok, t'as pas eu par là. Hein. Ah il s'est relevé par là. Ok. Ah ok, j'arrive. Hein. Un film de Night le Dead qui sert à rien, le prix, le prix, le prix du Dead oh, qui sert à rien Ok. L'apparition de Sadako, il est plutôt bien transcrit, on va pas se mentir. Mais si on devait se mentir, oh, c'est pas ouf quoi. Nanana na. na, na, na. na, na, na, na, na non non confronde-t-il un moteur, je vous. Ben ouais, ouais, ouais. Bon alors Ah Colère hein C'était à gauche non. À gauche. Ça va <rire> C'est elle qui avait le burst. Ok. Ok. Franchement, c'est bien. Pas mal, hein. Moi, c'est vraiment l'autre, c'est le David en fait, qui pleure. J'ai eu un gant, je suis en Lego. Franchement, suis... ça y passe est bien. Oh là. Alors, on répare souvent des moteurs dans la région Envoie Sadako au 8-12-12 et découvre les cassettes de ta région. Oh, attends, qu'est-ce que c'est que ça hmm. C'est caché là On est là. Bonjour! Ah! Hein Comment ça va? Comment je se retrouve? Oh, oh, oh, oh Incroyable! Incroyable move! Ah, ce move de qualité! Aïe aïe aïe! Il y a quelqu'un ici. En le sachant. C'est exactement Ned. Exactement. C'est du trafic de VHS. Ah j'ai un petit boost de vitesse. Ça fait penser un peu au boost de vitesse de. Mais non, mec, t'es dans un cul-de-sac T'es dans un cul-de-sac, euh, sans déconner. Et hop, hop-là Allez, petit dédard, attention, 3, 2, 1... Euh, DÉDARD, INCROYABLE Oh non J'ai mal calculé mon coup, hein. Par contre, il y a quelqu'un ici. On peut faire un truc. On va le mind. Coucou un petit dédarde là. Dédarde pour rien. Génial, t'avais fait tomber déjà cette palette. Tu as déjà fait tomber cette palette. C'est marrant, au niveau des effets du ressenti, c'est pas mal. Franchement, je trouve ça intéressant. Oh elle, elle est morie. Elle peut être morie, elle. La cassette, elle n'a pas fait de copie de cassette. Celle qui fait. Donc je peux la mourir. Donc je vais la traquer. Palette. Il oh, y a deux palettes là. C'est horrible là. Il y a deux palettes. Non, elle est. Je peux plus la mori. A... Bon, ça va être fait, hein. Franchement, ça va être fait. Allez, pas... Là. Mais dis donc. Pas... Vous êtes pas en train de grider là Bande de grideuses. Oh. Le lâcher de palette gratos. Merci Alexis. Merci beaucoup. Tant d'avoir toi pour les 14 mois. Merci infiniment. Merci. Merci à toi. Et on revient. Oh, j'adore la téléportation. Oh là c'est avec ce bruit de moustique, t'as. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi vous faites ça Oh là ah, C'est là où elle va sauter, normalement. À moins de récupérer une palette, là, s'il y en a. Oh Oh non, ça craint, hein oh, ok La pression La pression La pression Si en P3, ça va être hein. intéressant. C'est hmm. intéressant. La paire de droite fait quoi La paire de droite, elle fait que lorsque je casse un moteur, ah. trois moteurs sont, sont bim-badaboum. Saute Donc c'est bien. C'est franchement bien. Elle va aller en face. Okay. Donc c'est intéressant. Là, elle peut finir les autres moteurs. Elle peut finir le dernier moteur. Là, pour le coup.. Je crois que les deux sont en.. Hein. Enfin, un peu de... Non Ok Ah c'est intéressant Avec plaisir pour les expressions en techniques. Fait. J'ai entendu clic-clic ou... ok C'est intéressant hein. Avec le bruit à côté de la télé et tout ça, accéléré. Un petit boost de vitesse, très rapide. On a trouvé la trappe. Très bien. T'as qu'à jouer le mieux, bravo à elle.